Euh, tu vois, lui c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est pas un gros fils de pute hein, pas comme toi espèce de gros fils de pute